je moitié bas de que vous coude la la biseau la donc émission au déjà la première émission la semaine passée a et deuxième émission où nous proposer la donc concept créer pour édifier toujours avec mon frère euh, Kachisha, donc à de sussures, encore une fois la sur la bible origine la bible voilà, donc on est dans le développement de la 4e émission so, bon d'abord Frère Gachicha, bon de Frère Alimia, euh, voilà donc ils ont encore plaisir qu'on se retrouver. encore une fois la 4e émission d'Abisso Yalilo, pour nous parler sur la Bible, origine, donc il y a la Bible, tout comprendre en gros, un vraiment important, story à la Bible il a comment qui il y a la Bible, la et puis bon voilà donc avant la Bible, est-ce que le Bible est en train de se il faut que la Bible est en train il faut que la Bible est en train de c'est vrai que vous avez une émission qui vous poussée il y a 30 minutes, dans 30 minutes il y développer ces concepts ce concept pour que Batouba comprenne comprendre vraiment alors, avant la comme Bien sûr, avec plaisir, To que tu Papa, tu tu tu as Yo kambabiso yo zanabiso yo lobanabiso yo sungabiso et surtout moko na moko zo ka o kolanda yo o connecter na esprit afin que y accompagne makambo tozo le papa pano to sala ngouve mpo na ko pesa éclairage pano ko pesa lumière na makambo petre batama, batama de façon que ba comprendre yo ma Seigneur seigneur mo constitue traité terme oyo oh, pas pour ma n'abiso mais pour ngolo nayo afin que ba ko kabiso bazwa quelque chose de d'état part car je crois que c'est de c'est pas ton esprit que les hommes ont, ont parlé de ta part, nous voulons réellement parler de ta part, n'apoka ello, n'akombo no ijo, allez tous ensemble, amen, amen, amen. Voilà donc une partie de l'ello, tocô développer en tout cas sur euh sur la Bible, origine donc il y a la Bible. La Bible est allée divisée en deux parties. Nous voyons l'ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors tout le monde a comprendre l'anglais. Nous sur la quatrième émission, la Bible, et tome, bien que la émission nous ait tout manœuvré sur un verset biblique, il y a un certain nombre de recrutements profonds avec des vrais versets musulmans. Mais l'autre, le Bible en général, origine l'anglais et comment ma kiwapi, comment ma kinékiné. Alors, frère, comme la Bible, dans le titre la critique que le loba, on a peur de expliquer d'abord, biso. La Bible, Bible Oyo, bah tout to Oyo. C'est vrai que ça vient de la langue bélé, traduit en la langue mingi. Origine de la Bible, c'est so, e Oyo, Dieu, encore ça, grâce moi comprendre. Déjà, il faut le Avant, peut-être comprendre que concept Oyo, sujet Oyo, vous euh, avez assurance que hein, la seul, donc, source, donc, seed, mm -hmm. so moutou, Bible est la seule source d'information divine. Nous S SID, source d'information divine. Ce qui est important, c'est que la Bible est la théorie. Après, ce qui est le plus c'est la pratique. Donc, la e Bible est la seule mais tout comme mais... puisque... quand même tu as vu que n'ango, as vu que tu que tu as vu que que que la uh, Bible est la source <strange interruptions> inspiration, Il y a, a une information donc, divine. place y a Mais il faut que avant la Bible, la forme de papier. Bible uh, bien sûr. Mais avant la Bible, il y donc partie <rank> de l'Ancien Testament. partie Ancien Testament cest Avant, c'était avant Jésus-Christ. Jésus a équipé ou l'Ancien Testament, tant qu'il y a rien a se nouveau testament hein? C'est pour dire que l'Ancien Testament, c'est toujours il y a, ba, y a ba Moïse. Ouais. Hein? Donc ouais. on Moïse. C'est-à-dire que la Bible muto yo, a bandi la Bible. La Bible a commise la euh, euh, euh, première phrase de la Bible. Mm. Et ça Moïse. Il Moïse. Pourquoi Puisque ce qui est au bébé, c'est que nous avons un temps avant Moïse, aya y a n'a bas basé que soient les N'zambe comme dit individuellement mais à Moïse n'est-ce que N'zambe les gens qui que soient que cela donc na nation ça dit fait que N'zambe à ça la n'est-ce pas autobengi euh, alliance na nation donc mm. euh, donc euh, Israël mais mm. si comme mais avant que cela donc a, alliance soient et ils ils ils ont besoin d'informations fait que pour ça comment est ce que Dieu a créé le monde qu'est-ce qui s'est passé en fait tout ça si mot de bible oto tangale dire la forme avant qu'il y a l'ancien temps Isakina Tanakh a l'abréviation en fait et a Tanakh pourquoi la Torah or la Torah, Isalie Bible hébraïque. Mm. Ça dit bah hébreux, oh yo, mais sous-titre sou le lot. Bah ni maru, kotanga, Nouveau Testamenté. Titre lo, oh, bah, pon, oh, le bah, lot, mais sous-basalie que oh bangou, pon na bangou Messie oh agoye na noyéte. Non, bah tu dans les temps donc il y a Ancien Testament. Justement, justement. Mm. Bah tanga toujours ni, ni Tanakh donc plutôt donc Torah na bangou bien ta, Tanakh dans l'ensemble quoi. Ça dit mm. Tanakh Isalie Torah et puis à Nivim, et puis à Tekouvim. C'est-à-dire, je vais expliquer, il y a un mot hébraïque, il en a français. Hum. C'est-à-dire, donc, Torah est allée au Tobie il y a cinq livres au à Moïse. Malgré que, il y a cinq livres à Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, nombre donc de terrenum. Mais si mmh. que, bah, bah scientifique nous bah, quand doute que le terrenum peut-être Moïse nous t'a comment pourquoi? Puisque a 4 de de Okuta, place basse au à Moïse, donc Bakunda qui est, tu vois. Mais dis-moi tant que ça va rechercher nous prions le Seigneur De fois à éclairer, donc spirituellement. Donc, on dirait que Moïse, les cinq livres, à moins qu'un jour, on ne dise que mais dis-moi cinq livres, on a Torah, la la Torah, nombre de terreur ayant et on a donc cinq livres à Torah et puis on a l'objet donc nevim nevim les autres écrits c'est à dire esther tout ça cadre il y donc mais si quoi on a on a ba on a dit on a a a a mais hmm. ce que la Bible, l'histoire de la Bible, depuis Banda qui, si vous reconstruit la carte, Bible normale, et ça a au moins plus de 1500 ans. 1500 ans, ouais. on a et c'est parce qu'à l'époque, avant Jésus, et puis après Jésus mais pendant Jésus bien sûr tant à Botami tant à couffin tant accueilli et puis n'ayez de vos obanini acte donc des, donc, des, des, des apôtres n'ayez Batambola qui après n'est-ce pas ascension donc il euh, y a il y a Jésus donc, donc il oui. okay. mm -hmm. yeah, y a que ça là que, bise sur quoi bah écoutez vous avez ce que bibliastika que se constituer n'attendu un of primaire bandit n'est-ce que a que ça ce que Bible basal n'ayez un bloc n'êtes-ce que question à lui d'abord par rapport tant le temps en primaire et banaki mais bon puisque on la comprend on peut dire moi bien dire avant primaire ce que comment qui malo comment on a ni ni ils aient dans la support ni ni c'est ça l'époque tant au lobi ah on a on a Moïse et il a le support ni puis on va nous transmettre la batunde ni la défaut communication également comment est-ce que nous allons comprendre à Moïse bon concernant support frère Alimia ils avaient des mmh. bah, tablettes d'argile bah, mmh. donc bah, papyrus donc papyrus ils avaient papyrus ils à n'est-ce pas et bah bien côté mmh. euh, Nil partir bah, besoin bah, bah, a donc et ça les des des donc ils écrivaient là donc au dessus et puis aussi bah par <coughs> par ça a été déjà déjà depuis deuxième siècle ils déjà a yango qui ma ils la partir nyama l'époque époque la grâce la grâce pourquoi puisque dans la Bible la banda téléphone dans l'Égypte, il y a botali Par exemple, les 10 commandements, mm. c'était écrit sur, donc, sur la pierre. Tu vois? ça dit bas il y a un support qui permet de faire des choses, Et puis, il y a des il y a symbole, un symbole, il y a une phrase, il est un symbole. il y a une facilité, il y a D'abord, un, il y a un rouleau, c'était des rouleau. Mais il s'agit à la portée de tout le monde. Il fallait que les temple, C'est-à-dire, de se faire. Ils sont sont Ils Ils bon ce qu'il faut faire c'est qu'il mmh. faut faire photoméga co diviser marambo en deux dans le sens ah bib les gens d'abord travail mots scientifiques mmh. et à travailler travail scientifique, si les lo bah continue à vous ça m'arrête recherche sur, sur d'autres euh, donc euh, marambo et les cas qui n'attendent on a t'il le bah continue à vous ça la banini banquette bah vous bah, ça bah bah bah eh, bah méga coé bah des choses s'il y a des choses oh bah, bah, tika tika ngai il euh, y a il y a d'autres connaissances oh okay, ce n'est pas que je ne suis pas bon, non, ce n'est pas ça. Mais euh, je ne voudrais pas que les émissions messieurs évangéliques. Je ne suis pas évangile donne à parce que science. il y a un na cadre évangélique pendant que a problème il y a un doute mais je sais que je voulais dire c'est quoi exemple il y a Moïse donc Moïse Moïse a ko qui est parti après les prophètes ils écrivaient aussi ils aussi mais si propre tant parchemin tika pas ça au petit caba donc nakata papier il y a maintenant des gens qui sont venus après pendant qu'on récoltait la formation nion soana kokomi sangu sikoto bengi bible là na forma elle loto zango maintenant kala on avait na kala ils avaient le rouleau même temps où yesua ils as zagina mokili d'autre dit tozoba les qui de l'an 0 parce que nakata mokili tant nakata livre à luce contre le temple bah parce que le rouleau on a fungo yango mais ce que la carte rouleau il y avait maintenant notre bitanac donc exactement que les gars qui depuis temps Moïse Tangu donc Natsuka Malachie Malachie dali prophète yatsuka ya Israélien avant que bisoutou contre en temps na biso. Donc ça dit il y avait des gens qui les qui écrivaient des prophètes qui ont écrit de euh, donc de donc euh, de euh, comment dire je des, des des hommes disons de dieux Makombo bandé passé Makombo ba puisque la Bible c'est aussi c'est ça histoire ya bana Israël mobimba donc les gars qui qu'est-ce qu'ils ont vécu mamou qui sûrement aussi avait d'autres choses, mais est-ce que vous avez Mais est la constitution, y a une forme, la forme plutôt, il y a livre, il y a il y a un il y a il y a il y a il y a livre, il y a a voilà c'est tout parce que nous l'obéir donc y a version papier imprimé tout ça bible toujours mon allélo. parce que je crois que c'est un des important. pour parce que nous bah réchir, zali, toujours se poursuivre parce que bible on peut bah, bien, connaître aussi ma bah, transformation bah, bah, bah changement il y a des ajouts également ça dit que des bah, transformation des et, et puis il y a des choix battu ma commande qui est la Bible ouais les papiers oh y'a ma punage qui est la verset musulman musulman tiki qui bon les amis prenez d'abord d'abord objectif d'abord on va poursuivre c'est plutôt que vous rappelez d'abord obusau d'inversion oh y'a papiers oh y'a maintenant les malades qui responsables y'a un commandement sur papier oh y'a et tant bonnet de quoi nous le l'homme frère na le oui n'allez pas bon euh musala oh y'a Bible ou bien ou bien œuvre biblique ali œuvre scientifique qu'est-ce que il y a eu au moins 40 auteurs oba bible environ 40 auteurs quand 40 auteurs aussi auteurs aussi qui na na comment dire il y a une période d'au moins 1500 ans au monde oba na bana comment ça dit ba comme une époque au bazai qui vivent ba comment ça continuer il y a ngona esaboye d'accord il y a il y a il y a chaîne ou il y a frère limia il y a il y a des gens aussi qui il y a eu de gens bien bien motivés au bas qui motivation à bien au bas ça bas n'est-ce pas sous comment dirais je euh, sous coordination, il y a l'empereur et il y a Moukili. On mm. a dit que c'est une histoire scientifique. Mais la Bible, elle a été rédigée, n'est-ce pas, dans 40 auteurs, ils ont ceux -là qui étaient avec, avec n'est-ce pas, des prophètes, ceux qui étaient prophètes aussi eux-mêmes, ils ont été rédigés dans la concordance de, de l'esprit. Puisque les gens qui hmm. ont rédigé la Bible, ils ont été rédigés dans la rédaction, Ils ont ça rédigés dans ça ils ont été rédigés la Bible, ils ont été rédigés dans la Tant il l'abus de 60 ans, on va y aller, on va ça aller, on va y la on la y aller, on va y mais il y a aussi des choses, parce puisque je veux que je que la Bible est la seule source d'informations divines. C'est-à-dire que la Bible est... parce que je même histoire également. que je est la que au que la je suis si il y a des choses à dire par rapport il y a Bible parce que bon ils il y a non puisque je sais que il euh, y, y a y a des infiltrés au qui dans la Bible. Je vois un peu ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont venus pour s'infiltrer dans la œuvre Oyoba, il faut comprendre que même après il y a il y avait pas encore la Bible dans son entièreté puisque fallait qu'ils histoire abandonnée après, Il y a donc aux environs y a il donc 2e 3e siècle, donc ce qu'on écrit il y a il y a Bible ou non mais mais mais du moins euh, ceux qui, qui l'ont fait ça ça qui pensant que détourner vérité on bible frère limia a la source il y a information mais a la vérité à 100%. voilà Donc, ça c'est eh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, pour eu voilà Bible est est il y a voilà. um, tout, tout, tout, tout tout pas voilà. c'est non, non, important. non je je... Important, bah, pas voilà. que nous ne ne c'est ne ne ne ne il y a des choses à parler. les médias, médias faut que l'on le toujours autant que nous le c'est important pour n'abonder il y a là ça qu'on va mais je le cache, je veux pas toujours cacher mais dis-moi là mais qu'on voit quelque chose. regarde dans Jean chapitre vingt et un, Jean chapitre 21 verset 25 Bible Jésus a fait beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Hum. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. il va comater, va réciter, Yango va Il y a Bible processus au Côte au Tu que sur Marabandzambe, ceux qui ont au comprendre en haut, ceux qui ont comprendre, tanges en haut, ceux qui ont des tanges en haut, na qui qui qui que il y a d'autres gens qui étaient venus avec intention que il y a des versions qui naissent il y a des versions autres à chaque fois pas seulement langage il y a d'autres choses bon thème trop bon. Donc bref, c'est pour dire seulement que, il comprendre parce ce que vous il dire seulement que la Bible est toujours dans le sujet pour le moment. Vous n'est-ce pas, la Bible est toujours dans au n'est Nous sommes dans la eux les gars qui, Nouveau Testament, première langue dans le c'est la langue grecque. Voilà. on a donc la langue grecque, mais entre temps, la langue grecque est que dans de si ko yo ba e ko, ko, ko traduit, tout konchune, de to mm. Mais si ko yo, donc, vers 1300, de si ko, donc, version mm. de la si version <t 'en> de si ben, mm. la version ben, ben, de uh, ben, ben, version de la version la version de la version version version version Output bengi Bible, ka, ancien testament, nouveau, nouveau testament. Il hmm. y a un peu puisqu'il y a un e, e, e, hmm. donc, bandeli, donc ba, livre, de il y a, zui, amgo, a de il euh, y a un peu de temps, donc y a un de à il y a ça a latin. a a puis nakata monoka grec il y a tchonakata latin à sa ça les co livres d'au bible plutôt nan dengue nan denges nan ya ya blocs wana et puis bible bah tout tout bible puisque ils net les livres les alitico livres ce que au plus réel l'andengenango dans le sens que ma compilation ma page mise na ba prophète na ba na ba acte des apôtres y a on des formés c'est quoi bible de bible les alitico ensemble y a ba livre où les alitico constituent ne s'panaka tel livre motu bengi bible la question mmh. <c 'est> voilà ça c'est va comprendre la mot donc nous euh, repousse à la parce que comme ministre on peut garder ban ou ban comme le bib à la, à la. Bon, dis, a la bible les alitico ancien testament et le nouveau testament parce que mmh. bon on il y a une nouvelle alliance, La nouvelle alliance, ça veut dire que après Jésus-Christ. Alors, ils ont la bonté ils ont préparer nouveau testament et que l'Ancien Testament, ils peut-être aujourd'hui, dans le temps où le ils ont une importance par rapport à la période où il y a grâce. Quelle est de la grâce. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que le avez la que vous testament où il y a bon et l'autre ali appliquer appliquer il n'y a qu'un seul dieu mais ma qu est que d'abord un Testament Testament plus centré sur donc israël euh, ils disent que il y a Abraham Moïse tout ça. et pas comprendre concept il y a un concept qui a tu si il contactait africain peut il aussi la même chose. Mais Nzambe a contacté qui Abraham pour avoir l'alliance à partir d'Abraham, on a contacté Abraham, à outi donc la Mésopotamie pour aller en Espagne, vers donc Cana et c'est ça qui on a père de la foi. et chose à retenir la ancienne alliance de en que ils que place foi et C'est-à-dire il y a, a, a quelqu'un qui a eu le courage de le faire. C'est-à-dire Macambo bien sûr ombre exemple dans le but que Zanzibar avant Pesaye sur le rôle de l'Améka, il en a un peu pas gram tu vois, et c'est presque la même chose. C'est-à-dire, mais il y a un retenir. Euh, ancien Testament, il y a des choses, il y a des rituels de Par exemple, rituel rituels, les temple, il y a, a, a il y, y a des sacrificateurs, il y a les levites, bonabou, tout ça. ça qui hmm. par rapport, il y, a, est que, y, y anna, préparé pour na, que non, Nzambé, Andimiko, comme il s'est battu, il y a un peu de temps. Si vous comprenez, Jean, chapitre 3. Vous mm -hmm. bon, avez bien bon, compris que. Dans Jean 3,16 déjà. C'est-à-dire, car Dieu a aimé le monde, après ce qu'il m'a en fait, qu'on croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons a droit à la vie éternelle. Mais entre-temps, quand on a regardé Jean, chapitre 1, nous avons dit que nous avons sauvé dans La Bible nous dit que nous, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, mmh. mmh. mmh. gens à français, gens Donc, la Bible, que français allemand c'est ce que nous avons, c'est ce qui c'est que nous avons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous c'est ce que nous c'est ce ce que nous ce que nous mais ce qu'on a quand un Nouveau Testament, c'est plus, par rapport à ma campagne, c'est ça qui m'intéresse, donc l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint et le ça la bandit comme ça l'œuvre dans la partie. C'est-à-dire que la Bible, c'est toujours la possibilité de toutes les deux parties. Mais il y a des choses dans l'Ancien Testament qui concerné les bisautés, telles que la dîme ne nous concerne plus, telles que les rituels y comme le bangona ça ne nous concerne plus. Même... Même euh, si concision ça, ça ne nous concerne plus. Quand on voit que la circoncision, c'est y a une alliance éternelle avec Yesu, Je pense qu'il y a une réponse euh, claire hum. qui questionnent. En fait, Je dans les les... dans le testament, tout le histoire. cest la partie histoire, histoire, il y a plus de coutumes, il y a juif juifs à l'époque, tant que Moïse. Donc, tout le temps, on a une histoire. Mais, tout le monde, il y a beaucoup plus concentré dans le Nouveau Testament. C'est un peu ça. Il y a l'histoire, il y a l'histoire, il l'histoire. Nouveau Testament, il y a l'histoire. Mais il faut que l'histoire du Nouveau Testament est cest à partir du Nouveau Testament, il y a il y a plus de l'histoire de Israël, les qui fait. Donc on a dit que tout temps, il y a Rituel, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a plus besoin de faire ça mais en fait lobby parce que les je crois même la pasteur est Belé bon mon pasteur la fausse pasteur belé. Il se réfère également à verset en un en biblique ils a testament bah basé ma terre la bango ma terre la par rapport le c'est vrai que déjà il y a des, des pasteurs qui bah accrochés alors que c'est le, le.. local là courage courage même malachi quand c'est Dieu qui parlait par rapport à venir en aide donc on naba ce vite c'est pas les les, les, les vite qui déclaraient une compagnie il y a des choses qui par rapport à pasteur à l'élo, le faux puisque le vrai pasteur ne vont même pas faire ce débat de dîme hein puisque dîmes ali copé ça donc mon zomi n'est-ce pas il y a revenu nayo mais ce n'était même pas de l'argent ils a qui babi loco oyoyo donc donc au bout caki babi loco donc au récolta qui ne repère sango donc nadim surtout zaki pour naouchan na kata temple de façon que nous vivons dans de un temple 24 sur 24 bazang loca ouliaté on a une maison de trésors zaki loca magasin bâtar gabiboko donc bref l'incubateur colo colo colo banabato bâtan gakabible dans le sens que versé moko na kati na kati ya frère c'est bon c'est bon voilà la donc basse versé moko na tangou ya ancien testament testament pour bas basse ou abozi na kati à nouveau testament on est allé purement donc qui mouyibi l'eau moussouté voilà et l'eau moussouté mais ça c'est ok donc ça va tu va ma zone à la passe tout pour ça comme la caractère de l'okouma la la sougé mission la mission de l'eau que question de tout la chico yo Bible est toujours expliqué le à vous. Isalie livre mon co saint livre Oyo mon l'ensemble. Parce que c'est inspiré pour en comprendre. Mais bateau Oyo bateau dans la bibliothèque. Bateau par exemple bibliothèque parce que bon Bible aussi pour la bateau dans il faut moins instruction il faut Oyo tout ça là. Mais pour les gens Oyo Bahou s'est basé dans la bible bibliothèque. Est-ce que bateau na baku qui co semble l'Olinge et malamo sans connaissant sa Bible. Bon, frère, Obi, question des question de Écosystème sous-barbanie, nous avons on dit, avant qu'on ait Saint-Esprit, Bible est, est le Saint la Bible est, à la oui. Bible est à information. Bible est à information, mais Bible est alli information sur ma cambo, et il ou Elekaki. train possession à la Bible, on a besoin de Peut-être pas à na ou bien habi ko tangate mutuana tangazo kabissu yontosavani ba émission tangazo ko ko ko kabissu quelque part habi ko tangate habi ko komate ou bien soit au zoyo kamo au mona kate donc par exemple donc bissotali qui ko appel ko bakéno pour au comment en anzambi vous en avez besoin on dimélaga anzambi c'est à dire on dimeli est sous le col pe Mokonzi, sna ne pas lire la Bible seul, tout le monde a théologie théologie la science, pour étudier Nzambé. mais pourtant on peut pas étudier Dieu mais ça pas c'est pas ça c'est pas ça et donc, est important pour la personne qui bible la source il y a information mais la source il y a vite puisque vie et où tu as pas pas et pas et pas, et pas, et pas en colo voici jesus mmh. vie le, source est où tu as pas il y a mututé il y a, a liberté à l'autre poste que esraki bongo il faut que jesus allo baké non il est avantageux que je m'en aille pour de, de la Bible. Je si voulais que, que l'Esprit Saint vienne. Mais je néglige pas le, le, le que je la Bible, puisqu'il y a un salut qui était Paul, qui était Pierre, qui était Jacques. C'est-à-dire, tu as des sur Bango, mais pour que tu balance, tu as une balance, une balance, balance, une balance, une balance, une balance, une balance,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 Effectivement, alors va bien ça Parce que, bon, si je vous allez Par rapport à la Bible, à la verset biblique un peu la carte la question il y Peut-être la Bon, que vous Il la Parce que ma Bible, Pour comprendre, il faut le Saint-Esprit à guider pour comprendre et l'on n'y est comment il y a 4 Voilà la Bible. J'ai un pays un peu moi compliqué pour la bataille. Les moutons sous bible, livres, il faut quand même moutons soit tangé lié à taille. Et au mais pour comprendre les amas passés, il faut moutons à inspirer entre guillemets à expliquer ma comité comme la cation parce que dans la cation bible la m'a commis. Il y a des choses qui sont cachées derrière, mais d'abord on fond la biseau. Bateau à combat qui a moana est-ce que. Bah, moi, je ne sais pas comment y a de cacher ma vérité. Il faut pour comprendre. Pour nous. Merci, frère Limea, pour la question. que hum. pour, pour, pour, pour euh, la vous pour que expliquez expliquer pour dire. en zambie ceux qui ce de ce Puisque la Bible va le fils de l'homme, fils de Dieu, tu vois. Alors, tant la Bible est passé, et pourtant la Bible, est a histoire, mais il y a 60 qu'on a présent. Donc, ceux qui comprennent la Bible bien, il faut que esprit Pour esprit en Zambe, il faut selon l'esprit. C'est-à-dire faut que faut que Et puis, on dit que ya un musumu qui Il faut que moi, Je ne pense pas que tu as un le temple, dans na na na la droite, droite, droite, droite, on a fait le mal. pour autant même, pourquoi Puisque ouais. en nous, Dieu met déjà des choses où il juger conscience. C'est-à-dire que ta conscience peut aussi être éduquée, peut être jugée. Donc, donc la Bible, peut peut ce que tu la Bible, ce que nous avons compris, de la seconde. a de la seconde, il la Bible, mais il y a film pornographique, ce que nous il y a la Bible, mais je ne sais pas, y a couru derrière les filles, derrière les garçons, bien sûr, Tu a maré, on a maré, on il maré, les a maré, on a maré, a maré, on a et nous, que tu as bien, il, il lisait, n'est-ce pas, le prophète, euh, comment dirais-je, Esaïm, avant de comprendre Elohimoroté. Fais-le-lui, l'esprit esprit Zambe, et tu n'as pas expliqué, tu comprends ce que tu lis, mais que je ne comprends pas. Après, il y a que ça, il faut co-expliquer. C'est pour dire que ceux qui lisent, bah, ils ne pas bah, comme qui Bible, ils ne sont pas bon frère. Et ça bah, oui. bah te au monateko balati ba chapeau scientifique non c'est pas ça. Bible comment qui bien avant bango ba juka bani ni ba écri na basangi cyango. Mais entre temps ceux qui avaient écrit, ils avaient l'esprit de Dieu puisque Paul a, Paul a aussi beaucoup écrit par exemple, les choses que Paul Paul écrivait étaient inspirées de Dieu. Donc tant l'inspiration explique oui. ça en disant, kati, on comprend que et comme il y a entre ba sainte Bible, c'est-à-dire ça na makambo za libo santo. De ne pas comprendre bien, il faut pour comprendre bien. So, quitte, oh. que je me comprenne bien. Je qui sais pour je bien. ne te pas si ne pas si je comprendre. sur voilà, on doit comprendre parce que c'est quand même compliqué on va verser comme bien, sur le thème au baptême d'eau au mot là, on comprend la même confusion la même, frère, frère, confusion à Zali les gens ne sont pas hum. animés d'un même esprit, c'est ça la confusion dit... mais comment est-ce qu'on peut être animé d'un même esprit on peut être animé d'un même... même esprit si on est tous enfants de Dieu si on est tous enfants de Dieu, tu Pourquoi Puisque si, si, si, si tu es né de l'esprit, tu es esprit, tu es de l'esprit. C'est-à-dire que ce que tu as dans frère, tu débattre. Tu de tu as comme Bon, parce que j'ai église, église, c'est si nous avons c'est que nous bon, Nous ne pas animés même esprit, puisque, qu peut-être que nous sommes en bonne volonté, ou bien bonne foi, mais il n'est pas encore il n'est pas encore né de nouveau en fait Mutu mais ouais. il n'est pas né, donc né de l'esprit moi maman je... maman Oli parce que à un moment, ça go l'éclairé avons ça débat donc inutile hier soir a besoin il a vie na biso on a besoin à, donc à, ofongoler porte motema ce que so ofongoler so porte motema à côté ce qui a vandi yemuka changer magambu nyonso a que il y a d'autres choses que tu ne comprenais tu comprenais pas avant on a comprendre nous facilement et <murly> cela va t'aider n'est-ce pas pour hériter le royaume des cieux. c'est ça en fait voilà, vraiment, c'est hein, bon, un moto comme la souké émission la mission à la on de toujours, voilà. on on la mission de la mission de <rire> la mission le la mission de la mission de la mission de la mission de la on de la mission de la on de la on un la mission de la mission de la mission donc la mission de la la sur la bible origine bible, la de la Bible de la mission de la mission de la la on oh, de la on de la mission de la mission de la mission de la la la de la les petits frères du Kamassou, du Lobassou, qui a cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la Bible avant de clôturer cette émission La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. La Bible, c'est l'information, n'est-ce pas Donc la source d'information, n'est-ce pas, divine, c'est-à-dire des choses qui parlent de Dieu. Sans la Bible, tu n'as pas pas dit que Adam et Eve basalaka sans la Bible, on ne pouvait même pas connaître l'histoire des, euh, euh, des, des Barabbas. Sans la Bible, on ne pouvait pas connaître, connaître l'histoire de la femme samaritaine. La, la Bible nous aide, n'est-ce pas, à comprendre l'histoire oh, et les qui avant Bissot. Mais dans le monde spirituel, la Bible nous donne... Comme, comme comme dira quelqu'un qui dit sur moi, coup de pouce, pour tout, n'est-ce pas, il y a je que je mais la la comprendre mais pourtant c'est de la bonne cœur que la bouche parle vous savez ça veut dire quelque chose à moi moi à la bible pas pour prouver bible po yemoko comprendre la bible veut quelque part que cette parole donc donc de loi donc, équité, n'est-ce pas, vie, équité, mouté, mon thème, Et tout, on parole, a la parole, puisque y a a a des ce qui va arriver après. Donc, ce que vous la Bible, tant avec l'esprit, maintenant, on a des connaissances, on a des par-là, mais c'est de façon à comprendre réellement les choses qui sont cachées. œuvre bien sûr, œuvre œuvres des scientifiques, et yes ou atteindre la bible était qui tant non ça œuvre monocentifique mais avec une bonne foi avec ce qu'on appelle comment dire je basaki n'est-ce pas tenter ba ma kambope mais après comme on a il y a des choses qui sont vraiment sérieuses même pendant que que dirige mokili ba utiliser la bible puisqu'il y puisque na katona moi par exemple la bien pendant que dirige mokili bref ils ont dit bible ils ont livres, ils aux alites excellent Bon, continuez à lire la Bible, livre à m'écouter, vous allez lire la Bible, ça mieux que vous allez lire la Bible. Nous avons besoin de la question, comme d'habitude, on aura toujours le temps de discuter de la Bible. Merci beaucoup. Merci à tous cas, frères, merci d'avoir la Bible partout à travers les montres. Vous allez se retrouver la semaine prochaine, comme toujours, mercredi, donc la même heure 21, pour la prochaine numéro. A très bientôt et merci beaucoup.